une heureuse Je vais faire une application. Il manque une page à mon application. Mais j'ai rempli toutes les pages de l'application. Comment se fait-il qu'il me manque une page? Ah, mauvais jour, je ne vais pas me décourager. Contente. Contente. Je ne porte pas ouvert. De joie d'opportunité, opportunité. mais quelque chose arrive. Je me suis fait attraper de ce qu'elle C'est la vie, habillée avec mon dans le je manquais, ce n'est pas possible dans mon application. Comment c'est facile Le problème d'une page me remplit. Oh, dois-je perdre ma confiance. Quel problème ne pas se okay. Impossible. Oh, une topure. Ça va. Insiste. Et ne pas se Non, non, non, non, non, non, non. Napléon, le papier. Papier à rappeler. Le besoin de la remplir. Oh. Mais je veux cette page pour la remplir. Oh. Moins gratuit en tête de classe. Un oh. bon travail gratuit. En attente. Une longue attente. Oh, Mauvaise rendez vous là-bas, plusieurs détournements de, de route, mais bonne attitude, patiente. Oh. C'était mon cri, mon cri, mon cri pour le travail. C'était un scan. Oh non non non non non Oh, je suis arrivé confiante. C'est une question de page manquée. Cela va me faire rejeter. Oh, j'ai perdu l'opportunité. Opportunité. Opportunité perdue. Une bataille perdue. Mais pas une guerre. Opportunité perdue. Oh diploma um bom trabalho. Vocês vão ver, mãe Dai, mãe Dai, contar, não vai ser. Ovos da fêmea batando, não vai assim Dai, contar, não vai Oh, você é muito Você é pour dans la vie, il faut apprendre sa leçon et vous commencer. C'est ça la vie.